La fenêtre d'éléments permet un certain nombre d'opérations aisées. Par exemple, je souhaite écrire une opération ensembliste. Eh je vais chercher dans les opérateurs d'ensemble. Je vais chercher l'intersection. J'ai cliqué sur l'élément intersection. et Dans la zone de commande est apparu ce sigle plus petit que, point d'interrogation plus grand que qui va être remplacé par un symbole, donc par exemple la lettre A. Intersection est un mot réservé. Puis nous avons l'autre occurrence de plus petit que, point d'interrogation, plus grand que. Je mets un autre symbole, par exemple la lettre B, et j'ai donc l'opération ensemblis euh, en A inter B qui est écrite. Un autre exemple avec, euh, bien, je vais simplement prendre les opérateurs unaires et binaires je vais prendre la division une fraction, je clique et j'ai de nouveau les opérateurs qui sont écrits ici sous forme codée donc ici je remplace le premier, donc ce serait par exemple euh, 12, puis le mot over qui est réservé, et puis l'autre occurrence de plus petit que, point d'interrogation plus grand que, 12 over euh, par exemple je mets 3, et puis égal euh, 4 et voici l'opération terminée. Donc grâce aux opérateurs disponibles ici, aux modèles d'opérateurs disponibles ici, je peux assez facilement écrire un certain nombre de formules.